Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Il fait froid encore, il fait froid. On est encore en novembre. Le froid est toujours des frelons avec des nids actifs. Regardez, les frelons, ils n'ont pas froid. À moins novembre, ils vont même à la piscine. Petite baignade, tranquillos. Vous avez vu piscine, des arbres, un abri. Pourquoi Un abri pourquoi Mais pour les frelons. Donc je vais vous montrer le nid qu'on va traiter. Je ne sais pas si vous le voyez. Très bien caché. Donc on va traiter ça, on va mettre un peu de poudre à l'intérieur L'ouvrir pour que le froid y rentre bien dans le nid hein, Qu'il se gèle les cocougnettes un petit peu Comme on dit dans la région toulousaine Et voilà, allez je m'habille et je vous montre ça Allez c'est parti On va aller dire bonjour à ces petits frelons Il est magnifique Donc il est bien planqué C'est beau, c'est quand même dangereux hein. Un petit frigo, les gens viennent chercher une bière l'été. Un petit nid de frelons en haut. Donc vous voyez, là ils sortent. Hein. Ouais, J'ai un peu euh, agrandi l'ouverture principale de la maison. Hein. que là dans on va un ouvrir le nid voir comment fait un peu à l'intérieur il y a beaucoup de on va essayer de rentrer le froid hein. vous voyez la tâche en plafond hein. un peu sur la poutre à l'arrière vous voyez qu'il est quand même plein hein. Et on voit qu'il y a encore des, des larves. Hein. Bon, ben. Faut laisser agir maintenant. Hein. Voilà, je crois qu'ils ont donné l'information à tout le monde. Hein. Il y a des nouveaux qui arrivent. On va essayer de voir la tâche. Donc on voit une, deux, 3, 4, 5, et 6 galettes. Il y a quand même 4 galettes qui avaient pas mal de larves. Bon, bien sûr, ces belles images avec cette petite attaque de frelons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire. Mais ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, les Dédés. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne Et Cette vidéo vous a plu Vous voulez devenir un petit Dédé Cliquez sur le petit icône à gauche du téléphone. Et surtout, n'oubliez pas, les nuisibles, ils sont partout, mais il y a toujours une solution pour les détruire. Dédé frolant.